La candidate du jour, c'est Valérie Pécresse. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Valérie Pécresse. Alors là, on parle pas de n'importe qui. C'est quand même la personnalité politique de l'année 2021, d'après le jury du prix du trombinoscope. Et ça me surprend pas, parce qu'elle apporte un air frais dans le paysage politique. Pour moi, Valérie Pécresse, c'est la candidate Jones de ces élections, elle cite Star Wars, une énorme geek. Alors ok, Mélenchon il a fait palpatine en 2017 avec ses apparitions holographiques. Mais elle, elle clashe les autres candidats en citant les épisodes de la saga Star Wars. Nerd alert. Et c'était fait avec tellement d'aisance que tu sens que ça fait des gros marathons ciné chez les républicains. Ah j'ai hâte du prochain discours à comparer Sarkozy avec Gimli et Balkany avec Gollum. Et le D'ailleurs, le jury de Spring nous apprenait que Valérie, c'était une vraie femme de droite qui assume les valeurs de son parti, et ça c'est sûr, les valeurs de son parti, la valoche, elle les a. Parce que Macron, qui part faire campagne là discrètement, alors qu'il n'était pas encore annoncé candidat, et tout ça au frais du contribuable, et bah ça, ça ça se fait pas. Parce que c'est pas dans les valeurs des républicains de faire n'importe quoi avec les comptes de campagne. C'est pas leur style ça. Tu disais l'affaire Big Macron. pas Big Macron. Oh, j'ai confondu, ça arrive. Hein. Pas dans leurs valeurs, ok Valérie, elle, les valeurs des Républicains, elle les prend à la source. Parce que j'ai zappé, mais à la base, les Républicains, c'est un carwash éléphant bleu. Petite spécificité, ils lavent tout au Karcher. Alors ils ont fait une pause pendant un moment, mais pour les élections, elle leur sort de la cave. Après, si un vote pour LR, c'est un nettoyage du bolide par François Fillon, qui remplace les éponges par ses gros sourcils, oh, c'est une belle promesse de campagne. Oh, bah je peux me laisser tenter Et surtout que niveau nettoyage... On a rien, la valoche! Bah, c'est une femme! Et comme elle le dit elle-même, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Parce que Pécresse, elle est viscéralement féministe. Ah bah, il a qu'à regarder la totale parité de son équipe de campagne. C'est quand même 31 femmes pour 59 hommes. Alors, j'ai fait STG, les maths, c'est pas mon fort, mais je crois qu'un tiers, c'est pas l'équivalent de la moitié. C'est dans les valeurs des républicains d'avoir un problème avec la compta? Sinon, au niveau personnalité, Valérie Pécresse, elle est un peu critiquée sur son côté un peu trop technocrate qui oublie d'humaniser sa candidature. Pourtant, c'est une personnalité qui est quand même vachement charismatique. Parce que réussir à réveiller des morts pour qu'ils votent pour toi pour les primaires républicaines, c'est fortiche. Non mais la meuf est tellement une énorme geek que même pour les primaires, il faut qu'elle fasse des références à des séries comme Walking Dead. Après, le gros problème de la valoche, c'est une énorme kiffeuse. La meuf est... Complètement accro à la France, c'est une craquette de la nation, pécresse présidente, c'est une bleu-blanc-rouge tous les soirs, avec la marseillaise version techno. Bah oui, parce que la valoche, c'est une Française de cœur. Hein. Comme elle le dit, la France coule dans ses veines. Craquette de ouf. Et c'est probablement cet amour qui l'a fait devenir la personnalité politique de l'année 2021. Parce qu'on va pas se mentir, l'amour de la France des balles populaires, des feux d'artifice et du Tour de France, tout le monde l'a pas. Hein Les Français de papier, là ceux qui n'ont pas d'âme, pas d'appartenance véritable. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a une âme quand on parle de grands remplacements pour attirer les électeurs timides de l'extrême droite Au revoir.